Je suis actuellement ingénieur architecte véhicule chez Porsche dans la région de Stuttgart, en Allemagne. J'ai fait le tronc commun directement après le bac à l'UTBM et puis après je me suis orienté vers la branche EDIM ergonomie, design et ingénierie mécanique. J'ai fait mon ST40, mon premier long stage, déjà chez Porsche, dans le service où je me trouve actuellement. Et puis mon ST50, c'était dans une société d'ingénierie MBTech, aussi près de Stuttgart en Allemagne. Les enseignements UTBM, ils étaient pour moi vraiment pertinents, à la fois le côté théorique, avec des, des enseignements de haut niveau de professeurs académiques et aussi des intervenants industriels très, très ciblés et très au fait des dernières avancées technologiques qui m'ont permis d'accueillir un bagage suffisant pour mon travail. Si je devais résumer l'UTBM en trois mots, je dirais que c'était une expérience à la fois au niveau des enseignements et de la vie extérieure, notamment associative, qui était riche, variée et pertinente.